Salut, je suis Monsen Banan, le fondateur de NEDA Communications et l'origine d'écosystèmes numérique Liberhalol Halal by Aujourd'hui, Internet est un construit centralisé et contrôlé par les compagnies américaines. Les services Internet sont organisés dans le modèle économique des Américains. Pendant les dernières 20 ans, on a créé By Store comme un alternative pour l'écosystème numérique propriétaire américain. ByStore est construit entièrement avec logiciels libre. Le marque LiberHalol indique que vous pouvez reconstruire des services ByStore avec leur code source. Maintenant, nous sommes prêts à exposer ce qu'on a construit, et je vous invite de nous joindre pour... Reorienter la future d'Internet dans un sens que le fait avec l'individuel eux-mêmes, habilité et responsable pour leur communication et interaction autonome et privée. renseignez vous à boy-store.net pour un aperçu d'écosystème numérique Liber Halal by Star.